Bonjour, comment allez-vous Au fil du temps, une personne atteinte de la maladie d'Alzheimer peut avoir d'autres problèmes médicaux, comme tout le monde. Ces affections peuvent entraîner une plus grande confusion et des changements de comportement, surtout s'ils ne sont pas en mesure de dire ce qui ne va pas. C'est pourquoi nous avons préparé ces informations. La fièvre est définie comme une température supérieure de 2 degrés Celsius à la normale. Cela peut être un signe d'infection, de déshydratation, d'insolation ou même de constipation, nous reviendrons plus tard sur ce dernier point. Pour confirmer la mesure, évitez les thermomètres en verre, si vous en avez encore, car vous pouvez le mordre dans un moment d'inattention, et vous couper ou vous empoisonner au mercure. Il est préférable d'utiliser un appareil numérique. Ces maladies se transmettent facilement d'une personne à l'autre et les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer sont plus à risque. Il est donc fortement recommandé de se faire vacciner contre la grippe chaque année et contre la pneumonie au moins une fois après l'âge de 65 ans. Si, malgré ces précautions, nous constatons que la personne a de la fièvre, des frissons, des courbatures, des vomissements, ou toux ou des problèmes respiratoires, nous avons peut-être affaire à un cas de grippe ou de pneumonie, auquel cas nous devons consulter un médecin. Au fur et à mesure que la maladie progresse, la personne peut avoir de plus en plus de mal à marcher ou à garder l'équilibre. Leur sens de la profondeur et leur perception peuvent être altérés, ce qui affecte leur capacité à évaluer les distances. Par exemple, une personne atteinte de la maladie d'Alzheimer peut essayer de descendre d'un tapis comme s'il y avait une marche. Dans cette chaîne, nous avons abordé la question de la prévention des chutes. Rappelons ici les points les plus importants. Gardez les choses en ordre, c'est-à-dire libérer les passages des obstacles. Enlevez les tapis. Préférez les chaises avec des bras. Installez des barres d'appui dans la salle de bain. Mais les vrais, bien ancrés dans le mur. Utilisez un bon éclairage. Et faites porter à la personne des chaussures qui lui vont bien et qui offrent une bonne adhérence. Nous avons besoin d'une certaine quantité d'eau pour bien fonctionner. Si une personne est malade ou ne ressent pas la soif, ce qui est souvent le cas chez les personnes âgées, elle ne boira pas assez de liquide et risque de se déshydrater. Certains signes indiquent que c'est le cas, comme la sécheresse de la bouche, les vertiges, les hallucinations, en plus de celles que la maladie d'Alzheimer elle-même peut provoquer, ou la tachycardie. Il est donc important de faire attention à la quantité de liquide que la personne boit, surtout lorsqu'il fait très chaud, comme en été, s'il n'y a pas de climatisation, ou en hiver, si le chauffage est très élevé et assèche l'environnement. Des difficultés à évacuer les sels, constipation, peuvent survenir lorsque vous changez votre régime alimentaire, vous prenez certains médicaments, faire moins d'exercices que d'habitude. Boire moins de liquide que d'habitude. Un bon moyen de contrer cette tendance est d'encourager la personne à boire environ 6 verres de liquide par jour. Il peut s'agir d'eau, de jus, le jus de prune est le meilleur, de gelée, de soupe, de lait fondu ou de crème glacée, et bien sûr de café ou de thé, décaféiné de préférence. Quant à l'alimentation, les aliments riches en fibres, comme les abricots secs, les sultanines, les pruneaux et les céréales complètes sont bons. L'exercice joue également un rôle, même s'il s'agit simplement de marcher. Certains médicaments, notamment ceux destinés à traiter la maladie d'Alzheimer, peuvent provoquer des diarrhées. Dans ces cas, la priorité est de faire boire la personne en abondance, entre un litre et demi et deux litres par jour, et en petite quantité, par petites gorgées, eau, eau de riz ou de carottes avec un peu de sel, boissons isotoniques, ou eau citronnée. En revanche, le lait doit être éliminé de l'alimentation, et les condiments irritants comme le poivre, le paprika ou le vinaigre doivent être limités. En revanche, il peut être judicieux d'augmenter le nombre de repas par jour de 3 à 5 ou 6, en réduisant proportionnellement les quantités. L'incontinence vésicale ou intestinale peut survenir à n'importe quel stade de la maladie, mais elle est plus probable dans les stades plus avancés. Il s'agit d'en informer votre médecin, car il est parfois possible de traiter la cause de ce problème. Ce sont des causes traitables. Une infection des voies urinaires. Une prostate hypertrophique un diabète qui n'est pas traité, si la personne prend beaucoup de diurétiques ou d'autres médicaments qui rendent difficile la rétention d'urine, si vous buvez beaucoup de caféine, attendez-vous donc à ce que votre médecin vous pose beaucoup de questions pour orienter votre traitement. Les réponses aux questions suivantes devront probablement être préparées. Quels sont les médicaments que vous prenez la personne a-t-elle des fuites d'urine lorsqu'elle rit, tous ou soulève un objet La personne urine-t-elle fréquemment Peut-il ou peut-elle aller aux toilettes à temps La personne urine-t-elle en dehors des toilettes t, t il ses vêtements ou ses draps tous les, les soirs Ces problèmes se produisent-ils tous les jours ou de temps en temps dans ce cas, certaines personnes trouvent utile de tenir un registre de leur consommation de nourriture et de liquide et de la fréquence de leur visite aux toilettes. Quel que soit le traitement que vous choisissez, il y a des choses que nous, en tant qu'aidants, pouvons faire pour traiter l'incontinence, par exemple. Rappelez à la personne qu'elle doit aller aux toilettes toutes les deux à trois heures. Montrez-leur comment se rendre aux toilettes, ou accompagnez-les. Portez des vêtements amples, confortables et faciles à enlever. Limiter la consommation de liquide après 18 heures. Ne donnez pas de liquide contenant de la caféine, comme le café ou le thé. Si la personne a soif avant le coucher, les fruits frais sont préférables au liquide. Marquez la porte de la salle de bain avec un grand panneau indiquant « Toilette » ou « Salle de bain ». Utilisez un siège de toilette spécial, stable et à une hauteur appropriée. S'il si est coloré, il aidera la personne à identifier les toilettes. Si vous sortez de chez vous, il peut être nécessaire d'aller dans une cabine individuelle dans des toilettes publiques avec la personne, ou dans les toilettes de quelqu'un d'autre. Et si l'incontinence est plus grave, il faudra peut-être l'envisager. Acheter des sous-vêtements ou des pantalons jetables pour adultes, des protections imperméables pour lits et matelas. Achat d'un sac hygiénique drainable pour les personnes qui ne peuvent plus contrôler le contenu de leurs intestins. Il faut s'attendre à ce que la personne ne dise pas qu'elle a mal. Il n'y a pas d'autre choix que de regarder attentivement le visage de la personne pour voir si elle montre des signes de douleur ou si elle ne se sent pas bien. Un autre indice peut venir de changements soudains de comportement, comme des cris ou des coups. En cas de doute, consultez un médecin et demandez de l'aide. Vérifier l'absence de plaies, de caries, de débris alimentaires ou de bosses dans la bouche. Et emmener la personne pour des contrôles dentaires. Certaines personnes ont besoin de médicaments pour se calmer avant d'aller chez le dentiste. Certains des problèmes circulatoires du cœur et du sang, les accidents vasculaires cérébraux et le diabète sont plus fréquents chez les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer que dans la population générale. Les maladies causées par des infections sont également courantes. Il est important que la personne atteinte de la maladie d'Alzheimer reçoive des soins médicaux réguliers. Voici quelques suggestions pour préparer une visite chez le médecin. Si possible, il est préférable de choisir un rendez-vous au meilleur moment de la journée pour la personne et lorsque le centre de santé n'est pas trop encombré. Si la personne est nerveuse à l'idée d'aller chez le médecin, il est préférable de retenir cette information jusqu'au jour du rendez-vous ou même juste avant de partir chez le médecin, et de la donner de manière concise et positive. Il peut être utile d'apporter quelque chose que vous aimez manger ou boire, ou tout objet que vous aimez. Un ami ou un membre de la famille qui peut rester avec la personne pendant que vous parlez au médecin peut être utile. Enfin, il est bon d'apporter un bref résumé de vos antécédents médicaux et une liste de tous les médicaments que vous prenez actuellement. Une visite aux urgences peut être stressante pour tout le monde. Voici quelques suggestions. emporter une liste de médicaments, la carte de santé, le nom du médecin de famille, et s'ils sont faits, une copie du testament de vie anticipé, sorte de testament de vie qui détaille les souhaits du patient concernant les soins médicaux en fin de vie. À ces occasions, il peut être très approprié qu'un ami ou un parent nous accompagne et se joigne à nous dans la salle d'attente. Ils peuvent rester avec la personne malade pendant que nous répondons aux questions du personnel On nous demandera d'expliquer les symptômes et les événements qui nous ont amenés là, et cela devra probablement être répété plus d'une fois à différents si membres du personnel. Il est préférable d'être préparé et d'être patient. Et si la personne atteinte de la maladie d'Alzheimer doit rester à l'hôpital, ne la laissez pas seule. Cela va sans dire, n'est-ce pas Quoi qu'il en soit, j'espère que ces informations vous ont été utiles. Merci beaucoup, et à la prochaine fois you <laughs>